Baraja, rien dit monsieur l'arbitre il laisse l'action ah il a un petit peu temporisé Benjidali. pourtant il y avait Aoudou qui avait fait un appel et la balle vite récupérée par les joueurs de la saura voilà. et elle est mise en touche par Terbah Dagoulou Dagoulou qui revient complètement derrière la balle dans les pieds de Braja. Baraja au milieu de terrain, Baraja qui lève la tête, qui écarte là-bas en profondeur. Ce sera une balle trop longue pour son coéquipier. Et la balle qui sort en touche, Pour le MC au rang. La remise en jeu pour la GS Sawara, qui pour l'instant gère son avance 55e, 56e minute de jeu. Euh, toujours ce score de 2 buts à 0 euh, pour la GS Aura. Voilà, les 2 buts inscrits, on vous le rappelle, en ce première période, euh, 22e et 37e minute de jeu euh, par euh, Aoudou. Allez, le MPO à l'attaque euh, d'Agoulou. D'Agoulou l'a frappe et le gardien. La petite claquette n'était pas finie. Le retourné de la Il y a deux personnes pour la récupération. Et la longue balle de la défense, la faute est commise sur Aoudou euh, qui reste au sol histoire de permettre un petit peu à ses coéquipiers de se replacer et de souffler un petit peu parce qu'il faut le dire en ce début de seconde période ce sont les joueurs du MCO qui essayent de faire le jeu la GS Sawara euh, temporise et gère son avance de début et elle va essayer de trouver des euh, petites failles pour essayer de prendre à euh, défaut donc la défense du MC Oran. Et pourquoi pas marquer euh, un troisième but, comme ça a été fait en première mi-temps. Allez, Belgilalé qui joue. Ah, hein, On a encore essayé de jouer. Le petit 1-2. Et on aurait pu choisir une autre solution du côté de la Jastaora Et c'est récupéré rapidement pour le MC Oran. La langue bas là bas sur le côté... Le dribble, le centre-frappe, et Bakayoko qui concède un corner en faveur du MC Oran. Corner qui va être botté par Aoued sur le côté droit du gardien, Kefwin, ah, qui a sauvé euh, il y a quelques instants une balle, euh, dans une grosse frappe. Allez, le corner et c est, c est, euh, euh, Kefwin, sans problème qui met en confiance sa défense et un changement qui se profile pour...